Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Découverte Made in France. L'idée de cette nouvelle série, c'est de mettre à l'honneur des entreprises qui proposent des solutions dans le domaine du coaching sportif et de la préparation physique. On commence aujourd'hui chez Palini, en Normandie, plus exactement au trait. C'est parti! Jason, merci de nous recevoir ici chez Palini. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est et puis ce qu'est qu Palini justement voilà, Merci à toi de venir. Alors, euh, Palini, est un, on est un fabricant de matériel de préparation physique. Donc, on fabrique finalement tout le matériel qui est utilisé pour de la préparation physique, donc des accessoires, des barres, des disques, des machines de musculation. Et ici, tu es dans l'endroit où finalement on fabrique quasiment tout. Euh, donc, bah, je t'invite à découvrir l'atelier et puis après la zone de préparation de commande. Merci. <musique> Et ben voilà, Jason, ici on est dans l'entraille de Palini. Alors euh, ici, c'est plutôt la partie préparation de commandes et, euh, et stockage de stockage de marchandises hein, qui okay. viennent euh, notamment des produits qu'on importe. Donc tu vois là, par exemple, on a la, c est, c est, c est ces disques-là finalement qui sont un peu la rolls des disques, pur D'accord. Tu as un disque qui est, euh, qui est intégralement euh, moulé en fait autour d'un insert en acier, donc tu n'as pas la goupille qui va casser, tu sais. Des fois sur les, centrales. Les, les 10 de qualité, tu vois, okay. ouais. enfin les 10 de d'entrée de... de gamme, tu as cette goupille qui peut casser. Tu as l'exemple d'un banc, banc de coucher, donc ça, c'est un, un banc de compétition. D'accord. On a fait quelque chose qui est nouveau d'ailleurs maintenant, c'est qu'on fait des petites plaques en inox avec écrit fabrication française. Donc ça fait un peu plus sympa avant, on mettait des autocollants. Ouais, c'est plus joli, ça fait un peu plus premium, Ça aligné en tout cas avec notre positionnement. Et euh, bah, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, tout est mécano-soudé. Donc okay. euh, voilà, la pièce, elle est intégr intégralement euh, monobloc. Et un banc comme ça, par exemple, c'est utilisé sur des compétitions de force athlétique. D'accord. Ah, voilà, on a des disques, des kettlebells. Euh, là, on fait les planchers d'haltéro. Tous les plateaux en bois que tu vois là, qui sont ouais. bruts. Après, ils vont être lasurés. Euh... Ça aussi, c'est sur mesure. Ouais, c'est sur mesure, ouais. On peut mettre notre petit logo dessus. Ouais, on tout. peut mettre des cœurs, euh, on peut faire des choses sympas. Donc ici, c'est là où les gars ouais. préparent les commandes. Je te montre l'atelier euh, fabrication. Allez. Donc ici, on est plutôt euh, sur la partie fabrication. Euh, sur, euh, sur la partie peinture, on externalise. On passe par un prestataire qui est un spécialiste en peinture. Donc ça nous permet de proposer d'ailleurs les, toutes les couleurs, tous les râles. Donc que tu veuilles du rose, du vert fuchsia, euh, on peut tout faire. Excellent. C'est pas mal euh, et puis du coup, ici, bah, on a nos soudeurs métalliers euh, qui fabriquent euh, le matériel. Hein. Donc euh, voilà, tout est fait, euh, tout est fait, fait, fait à la Ça fait quand tu dis que ce, tout est fait ici. Ouais, tout est vraiment fait ici. Euh, on a plus l'air d'être dans un musée que dans un atelier. <rire> C'est des, des très vieilles machines qui permettent d'ajuster ou en fait de faire le moltage sur les barres. Donc le grip sur les barres olympiques. Okay. En fait, la barre, elle vient ici. Alors on change cette pièce. La barre, elle va tourner et en fait, tu as, un, as une pièce qui va qui marque en fait la barre et qui vient la molter. Et tu vois, quand on, quand on tourne et qu'on calibre les disques, en fait, les disques en acier, bon, ça, par exemple, c'est la goupille qui va sur le disque. D'accord. Et en fait, on l'ajuste pour que les disques, ils soient, ils soient en fait, au, poids, au poids le plus juste. Et bien, bah, ça fait du déchet de métal comme ça. C'est voilà, des vieilles <rire> bécanes mais et... ça, c'est notre savoir-faire. ouais, ouais c'est notre savoir-faire. La partie traction des power rack, Là, on a des colonnes pour une cage. Okay. On a les barres de traction. Là, on a des jeux de sécurité qui reviennent de peinture. Tu vois, là, on a une colonne en gris anthracite. Le client, il voulait du 7016. On fait en 7016. Là, on a, on a les messieurs-dames qui nous font des œuvres d'art. Œuvres hein oh, d'art, oui. Hein ouais. Entre toi et Van Gogh, qui... Euh... Hein <rire> il y en avait un qui se foulait pas. Je ouais. ne dirais pas lequel. Mais... Voilà. Voilà. Est-ce que c'est des métiers qui se perdent C'est difficile du... de trouver. Euh, de... Ouais, on a du mal à trouver de la compétence parce que finalement, euh, nos, les collaborateurs qu'on a, c'est des métalliers, soudeurs. C'est pas que des soudeurs. Des fois, on a des gens qui vont postuler ils sont uniquement soudeurs. Mais nous, ils font du débit, il euh, faut savoir lire des plans, il faut, faut, faut avoir une compétence un oui, into... peu polyvalente. Sur... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, pas, c'est pas simple de trouver euh, des métalliers soudeurs. Tu me parlais tout à l'heure de la taille des palettes qu'on expédie, bah voilà. Ouais, ça fait des beaux bébés quoi. Ouais. <rire> tu veux qu'on aille la charger dans le camion <rire> Voilà. Et là c'est dommage, j'ai que cette taille, mais tu vois j'en ai un plus gros derrière. Ok. Ça, c'est un disque d'altéro de 10 kg. Sur lequel on va venir mouler le caoutchouc. On met la petite euh, goupille que tu as vue là-bas à l'intérieur, qui est soudée autour, moulée. Tu as un disque de 10 kg. Excellent. Donc, ça, ça démarre ici. Et là ça me rassure parce que je me dis que cela, je les soulève quoi. Cela, ça va. <rire> je vais là l'état que... brut c'est 1,5 kg. Et donc, donc derrière c'est calculé avec toute la surface supplémentaire voilà. de caoutchouc. Voilà, C'est-à-dire que le, ouais, le caoutchouc, on sait que quand il ressort, il revient à 9,980 kg. Et en fait, nous, nous on met des petites. Euh, c'est des petites pastilles qui permettent de calibrer le poids. Et euh, tu tombes à 10 kg. Voilà. Les gars qui font tout le taf viennent piocher là-dedans. C'est ça. C'est leur épicerie fine. <rire> <rire> Nous, on achète de l'huile d'olive, du beurre et du <rire> Nutella. Et eux, ils. Une comme Palini, t'as as, as deux côtés. T'as vraiment, pour le coup, côté vraiment fabrication. C'est pas, moins des passionnés. Ouais, ça reste leur métier, ouais. soudeur, c'est leur boulot, etc. Et plutôt sur la partie. Euh, plutôt tertiaire, enfin, tu vois, marketing, ouais. communication, euh, euh, commerce. Là, pour le coup, t'as des gens qui sont très passionnés par le sport, etc. Tu, tu le... Oui, c'est sûr qu'on n'imagine pas ça vu de l'extérieur, mais ouais. t'as. T'as besoin de toutes ces compétences euh, ensemble pour pouvoir créer ce genre de business, Tout à fait. quoi. Voilà, exactement, exactement. Et en fait, on a fait le choix, euh, puisque Palini c'est une boîte qui est très ancrée sur le marché de l'altérophilie et de la force athlétique. Ouais. C'est des secteurs historiques, donc la société existe depuis 92, et c'est des secteurs, si tu veux, où on a un taux de pénétration qui est super élevé. Tous les clubs d'altéro de force athlétique qui connaissent Palini, voire ils ont du matériel Palini. Et en fait, on a fait le choix, de part quand je suis arrivé, mais aussi des équipes qu'on a recrutées, qui sont, on a des anciens rugbyman on a des gens qui baignent dans le milieu du sport professionnel, et on a fait le choix de diversifier les secteurs sur lesquels on allait. On va sur l'Aviron, on va sur les clubs de top 14, OK sur glace, d'accord qui n'étaient pas forcément chez pas qu initialement. Qui n'étaient pas forcément des, des, des clients qu'on allait voir, tu vois. On fait euh, des box de crossfit, chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on n'avait pas dans le catalogue produit les, les produits qui nous permettaient d'arriver et de parler à un honneur de box et de lui dire, OK, je t'équipe ta boxe et j'ai tout le portefeuille de produits nécessaires pour t'équiper. Aujourd'hui, on a élargi notre catalogue produits et en fait, on est capable de parler avec un owner et de lui équiper sa box en intégralité. Donc, tu vois, tout c'est ces, toute cette politique stratégique, finalement, qui nous amène à, à développer notre business. Quoi. Et voilà. du coup, monsieur tout le monde, qui voudrait s'équiper chez lui, est-ce que c'est les meilleurs interlocuteurs on ou... fait, euh, En fait, on fait 90% de notre business en B2B. D'accord. Ouais, 90-95% de notre business en B2B. Donc, euh, le B2C, c'est pas un marché qui nous... C'est pas un marché sur lequel on est très pertinent parce qu'on fait du matériel qui est vraiment typé pour la performance. Euh, quand tu fais du B2C, euh, c'est une autre logique. Oui. Donc euh, voilà, on a des particuliers qui achètent chez nous. Des supports à squat, des barres, des disques, un peu de sol, un KB et ainsi de suite. Mais euh, voilà, notre client, euh, notre client type, ça reste, ça reste un club, ça reste un, une association d'altéro, euh, tu vois, une collectivité. Euh. Tu vois, le centre d'arts martiaux qui est à Lille, là, qui est, on équipe une salle de 200 mètres carrés, et des choses comme ça. Quoi. Là, les objectifs de Palini Alors, les objectifs, euh, on vise 5 millions d'euros en 2024. D'accord. Voilà. C'est un, un challenge qui est évidemment euh, à une certaine hauteur, puisque bah, on part de l'année dernière, on faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires, cette année, on fait 1,5 million. 5. Enfin, là, en 2021, on a fait 1,5 million. 5. On prévoit de faire 2,5 millions 5 à 3 millions en 2022, cette okay. année. Donc évidemment, c'est une forte croissance, mais on, enfin, on y sera, je l'espère. Euh, voilà On a recruté 10 personnes, comme je te disais. Donc c'est ça les objectifs, c'est de faire grandir l'équipe aussi, 25-30 personnes. Aujourd'hui, on est, on est 16, 15 ou 16. Euh, donc voilà, c'est les objectifs. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec euh, les JO de Paris Ouais c'est un booster, c'est évident. Euh, L'ANS, l'Agence Nationale du Sport, ils mettent euh, un peu plus de 500 millions d'euros par an sur euh, tout ce qui est renouvellement d'équipements sportifs, ouais. etc. Donc naturellement, en fait, en France, on a 770 CPJ, centres de préparation des Jeux. Donc c'est des centres qui ont obtenu le label pour accueillir les délégations en amont des Jeux pour que les équipes viennent se préparer. Acclimatation, reconnaissance des lieux, etc. Et en fait, ces 770 centres, ils, sont, ils ont comme des guidelines où ils sont obligés d'avoir tel type de matériel de prépa physique. Des power rack, des bars, des plateaux d'altéro etc. Et du coup, il bah, y a des appels d'offres qui sont lancés, il y a des besoins en matériel et on intervient. Donc on a des projets, où on équipe des CPJ et ouais, c'est un vrai booster, c'est une certitude. Mm. Est-ce que dans, ce, dans cette logique-là, tu as un, des validations de qualité de matériel, des sortes de labels ou des choses comme ça qui attestent que ton matos est de ouais. qualité Ouais. Ouais, alors il y a, y a deux labels importants. Euh, je parle au-delà des, des labels ISO, etc. Ouais. C'est un autre sujet, mais dans, sur mon marché, il y a deux labels importants. Il y a d'abord le premier, c'est le label IWF, donc International Weightlifting Federation. Il euh, y a six sociétés dans le monde qui l'ont, LEICO, Rogue, Wesaka, DHS, Zang Kong et euh, WorkSan, les Turcs. Donc ce label IWF, International Weightlifting Federation, permet à ces entreprises de euh, vendre leur matériel, de le mettre à disposition sur les compétitions d'altéro internationales. Donc quand tu vois la télé d'altero, d'altéro, tu n'auras que six marques. Okay. C'est très coûteux, c'est 400 000 dollars par Olympiade pour avoir le label. Donc l'idée, en fait, c'est un investissement en marketing, en communication ouais. et après, tu as trop des trop retombées. puisque les... voilà C'est un choix. Aujourd'hui, une boîte comme Paligny, on n'a pas les moyens, on est ouais. beaucoup trop petit Et en fait, en vérité, euh, euh, pour avoir du matériel qui est certifié IWF, il faut qu'il corresponde à des critères spécifiques, notamment que les disques soient calibrés, par exemple, à 10 grammes près. Nous, on calibre nos disques à 10 grammes près, donc qu'on ait le label ou pas, la, la, la technique intrinsèque du disque, elle ne change pas. Le label, c'est juste une... C'est un coup de tampon, ouais, tu vois Donc ça, il y a ce premier label qu'on n'a pas. Euh, c'est un choix et de toute façon, on n'a pas, pas les moyens de le faire. Euh, et il y a le label IPF, donc International Powerlifting Federation, donc Force Athlétique. Et euh, c'est pareil, ça a un coût annuel. Et euh, on est euh, 4 ou 5 sociétés dans le monde à avoir ce label-là sur le, ce que j'appelle le full range de produits qui peuvent être certifiés IPF, c'est-à-dire le combo rack. Donc en fait, en force athlétique, tu fais du coucher, Je coucher. tu fais du terre, tu fais euh, du squat et donc tu utilises un combo rack. Donc nous, notre combo rack, il est certifié IPF, nos barres de force athlétique sont certifiées IPF, nos disques aciers sont certifiés IPF, nos colliers de serrage le sont aussi. Et là, l'IPF ouvre prochainement la certification sur les plateformes, le sol que tu as, voilà, et on aura la certification IPF. Donc ça nous, ça nous donne la possibilité que notre matériel de force athlétique soit utilisé sur les compétitions internationales de force athlétique donc on a une visibilité à l'international grâce à ça donc des compétitions en Australie en Autriche en Croatie en Portugal ils ont du matos palier tu parlais des innovations tout à l'heure mmh. est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous bossez dont tu as le droit de parler ah ou ouais. des ah ouais. choses secrètes on a <rire> sorti ouais, on a sorti quelques innovations euh, vraiment intéressantes récemment on a sorti une pentagone bar que tu vois ce que c'est? Ça fait comme un cadre de soulevé de terre, sauf qu'il n'est pas complet. C'est-à-dire que ah tu n'as oui, pas la partie arrière, okay. tu as des poignées qui tournent, tu mets ton pentagone barre, euh, tu as un tube devant, tu la mets sur un landmine, et en fait tu peux faire tout un paquet de mouvements de fente, de soulevé de terre, de jeter. Et euh, voilà, donc on a fait une pentagone bar, on a fait une barre multi c'est les barres ouais. un peu en forme de rectangle où tu as, tu as différentes prises on a fait un leg extension sur rig donc ça vient un petit peu concurrencer la machine classique leg extension leg curl okay. c'est un accessoire tu le mets sur le rig tu peux faire pas mal de choses on a fait les jammer donc c'est des bras tu vois sur un poste à squat tu as 110 cm de large ouais. tu mets des bras et tu peux faire tout un tas de mouvements de, avec les épaules okay. et ainsi de suite tu peux les mettre en bas tu peux faire du terre etc euh, on a fait un GHD sur rig donc au lieu qu'il soit euh, soit mural soit posé c'est souvent des grosses bécanes bah là tu le mets sur le rig c'est un accessoire on a fait une, un bras de squat belt que tu mets sur le rig. Donc ça fait un bras, tu as des tubes sur les côtés, tu charges tes disques, tu as une ceinture et tu fais du squat belt. Donc plutôt pour ceux qui ont une, une faible mobilité thoracique, mmh. tu vois, c'est souvent très utilisé dans le rugby notamment. Tu vois, squatter pour eux, c'est n'est pas, pas tout le temps ça. L'objectif, c'est de, ouais, de, de sortir complètement de la machine, de tout intégrer au cadre euh, De tout intégrer sur les rigs Ouais, Aujourd'hui euh, comme, comme en fait on va vraiment vers l'entraînement fonctionnel, ouais. les machines sont de moins en moins utilisées et ouais. on te demande des accessoires qui vont te permettre de faire la même chose avec une vision un peu plus fonctionnelle. Donc okay. on, on s'inscrit dans cette dynamique de, de, de fabrication. Euh, et nous, notre volonté, si tu veux, quand on parle avec des clubs, c'est de pouvoir fournir en plus des produits, donc des innovations des produits qui vont correspondre parfaitement aux problématiques et aux besoins. Tu vois, c'est ce que je te dis, dans le milieu du rugby, ils ont parfois du mal à squatter pour ces questions de mobilité d'épaule. Il faut squatter parce que c'est important, tu as besoin d'avoir la force dans les jambes. Et le squat belt, c'est typiquement un mouvement qui correspond. Et donc, on essaye de développer des produits autour de ce mouvement, qu'est le squat belt. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est... Est-ce que tu as une idée euh, assez précise de ce qui est fait, de ce qui est importé sur l'ensemble sur de la gamme de, que vous proposez Ah bah oui, oui intégralement. Ouais, ouais. ouais. euh, ouais, ouais. En fait tout ce qui est produit euh, fait en acier et en caoutchouc, c'est fait chez nous. Ok, voilà. Euh, c'est une chance, c'est-à-dire que notamment quand on fait des cages, on n'a pas de contraintes. Oui. Tu veux des choses un peu euh, Faites sur, -mesure. sur mesure, etc. On peut tout faire, sincèrement on peut tout faire. Donc tout ce qui est fait acier caoutchouc, c'est fait chez nous. Après, il y a des produits où tu as euh, une valeur ajoutée qui est un peu plus faible, tout ce qui va être alter, kettlebell, ces produits à faible valeur ajoutée, tu n'as pas, pas de notion technique dans un kettlebell. Donc, on n'a pas d'intérêt à le faire en France. On pourrait le faire en France, il serait estampillé France. Oui. Sauf que tu vas sortir un kettlebell qui est deux fois et demi plus cher qu'un kettlebell qui vient d'Asie. Okay. Est-ce que pour faire du kettlebell snatch, tu as besoin d'un kettlebell qui est fait en France C'est une question, on peut se la poser. Euh, Aujourd'hui, le choix qu'on fait, c'est de concentrer nos forces sur des produits où il y a plus de particularités techniques, où on a vraiment un savoir-faire. Et après, tout ce qui est à faible valeur ajoutée, tout ce qui est plutôt, euh, pas consommable, mais euh, des produits vendus plutôt en volume, etc., on importe. Okay. Voilà. Petit accessoire importé et euh, grosse machine en fait, notre cœur de métier, barre disque qu'on fabrique. On a une gamme de disques qui est assez large. On part du disque Altero Compétition, qui est quand tu tapes Altero France Compétition sur Google Images, par exemple, tu vois tout le temps des disques Palini, c'est des disques couleur fait en caoutchouc. Euh, c'est un produit qui est très technique. Là, par exemple, on utilise des caoutchoucs qui servent euh, notamment à faire des pieds de pont. Tu sais, quand ils font un, un, une autoroute sur un pont, okay. tu as les piliers, tu as le tablier qui vient au-dessus. Et tu as des caoutchoucs qui permettent de gérer tout ce qui est mouvement, chaleur, densité, donc etc. Donc c'est vraiment, ça permet de tomber, ça casse pas. Quoi. Exactement. Tu as un produit qui est super durable, donc fabriqué en France. voilà. Et on a des produits, donc c'est un produit qui vaut cher. Ouais. Et tu as des disques qui vont être des bumpers euh, type CrossFit. C'est un disque qui, est, qui a été créé uniquement pour le CrossFit, pour que ce soit du consommable. Là, c'est un produit qu'on ne fabrique pas. Ça vient d'Asie. L'objectif d'un disque comme celui-là, c'est d'être pas cher. C'est son critère principal. Ouais. Donc, comme nous, notre... On ne fabrique pas des produits sur lesquels le critère principal est le prix, on importe. Bonjour Franck. Bonjour. On a un petit peu parlé de, de toi avec Jason. Est ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton, ton, ton passif dans le domaine de, de la musculation, de l'haltéro, etc. Alors moi, mon passif dans le domaine de l'haltérophilie musculation, s'il n'y a pas de passif, c'est je suis né dans, dans, dans ce domaine là. C'est-à-dire que mon père était haltérophile, okay. donc euh, il m'a emmené euh, tout jeune dans les salles d'haltérophilie. Euh, et je veux dire bon, naturellement, après, je me suis mis dans cette discipline. Euh, dès l'âge de 10 ans, j'ai fait plein de sports avant, mais euh, généralement, euh, on fait un sport parce qu'on est bon dedans, euh, parce qu'on a des bons résultats et tout de suite, moi, vers 10-12 ans, j'étais meilleur que des garçons euh, qui avaient 14 ou 15 ans. Donc après, bon, bah, je suis resté dans cette discipline-là. D'abord en tant que sportif de haut niveau, ensuite en tant qu'entraîneur. En, en, en, en J'étais entraîneur de, pendant 8 ans euh, de l'équipe de France Olympique. Et ensuite, euh, comme je suis quelqu'un un euh, qui aime le terrain et puis qui aime le contact, je ne me voyais pas euh, rester sur un poste administratif. Euh, donc euh, l'évolution naturelle après entraîneur de l'équipe de France euh, au sein d'une fédération, c'était euh, d'être directeur technique national, mais je ne me voyais pas faire ça. Donc j'ai eu une opportunité de reprendre cette société euh, après les Jeux Olympiques de 2008 et, euh, et c'est pour ça que j'ai atterri chez Paligny. C'était le, le propriétaire de la société C'était quelqu'un que tu connaissais ou... Oui c'était quelqu'un que je connaissais, il avait développé des, des produits euh, qui étaient bons. C'est pour ça hein, j'aurais pas repris une société euh, où les produits euh, étaient, euh, étaient mauvais ou euh, voilà ça avait une réputation euh, de solidité donc euh, déjà de Made in France de solidité euh, de durabilité donc dans le parce que c'est quand même important. Euh, on dit toujours chez Palini, on investit dans du matériel, on n'achète pas du matériel, on investit dans du matériel. Et, euh, et donc moi, euh, voilà, je, ayant une petite réputation quand même dans le domaine euh, de l'altérophilie, euh, je voulais pas reprendre une société euh, qui fabrique euh, des produits euh, de mauvaise qualité. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, donc t'entraîner entraîné Venceslas Dabaya. Voilà, c'est ça, une oui. meilleure euh, performance française qu'on n'ait jamais eue euh, au palmarès. Oui, parce que si on veut remonter au dernier champion du monde avant euh, Vence Dabaya, euh, qui, a, qui a réalisé son titre de champion du monde en 2006, faut remonter en 1922. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que le dernier champion du monde, euh, il avait euh, l'entraîneur du dernier champion du monde, par exemple. Je pense qu'il est, il est mort depuis longtemps. Donc je peux dire que je suis le meilleur entraîneur vivant, euh, je dirais, euh, parce que là, bon, bah, j'ai pas de prétention par rapport à ça. Et puis, euh, et puis enfin, et il a gagné aussi une médaille d'argent en 2008. Donc voilà, donc je suis parti un peu comme Laurent Blanc quand il est parti de sa carrière, un peu sur le haut de la vaille. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance de l'entraîner lui, mais bien d'autres. Hein. Il y a eu Benjamin Anquin qui a fait quand même. Euh, Vice-champion du monde une fois que j'étais parti en 2011 donc j'ai entraîné des garçons comme ça euh, sans, sans oublier enfin euh, j'oublie euh, plein, plein d'autres noms mais des finalistes olympiques euh, euh, notamment sur la région il y a Romuald Arnault, qui maintenant est cadre technique euh, donc qui a fait quand même septième aux Olympiques donc c'est c'est pas rien euh, puis des filles parce que j'étais entraîneur de l'équipe de France masculine et euh, féminine en même temps d'accord est-ce que tu aurais deux trois conseils à donner justement à des jeunes pratiquants de, qui voudraient se mettre à l'altéro, des, des parents aussi, qui seraient peut-être un petit peu frileux à l'idée de mettre leurs enfants à l'haltéro. Ouais alors euh, bah, l'altérophilie c'est un, un sport euh, un peu confidentiel. Mais généralement, quand on fait de l'altérophilie, alors on joue pas à l'haltérophilie, hein, on joue au football, on, on joue au basket, euh, on, on pratique de l'altérophilie. C'est un sport euh, très formateur parce que je peux vous dire que quand on a pratiqué du, du sport 2-3 heures en salle, euh, à raison de euh, 4 à 5 fois par semaine. Euh, ensuite, vous êtes armé euh, pour euh, faire euh, tout type de sport, hein. donc euh, tout type de sport et surtout tout type de travail. Euh, je veux dire, moi, euh, si je pars euh, en chantier avec mes gars euh, et que c'est physique, bah, j'ai pas de souci pour faire une journée de travail. Donc, euh, donc je dis pas que je suis pas fatigué à la fin de la journée. Mais voilà, donc c'est euh, un sport de un sport de vérité. Quoi. Est, euh, on est face à une barre seule. Euh, c'est un sport de courage. Euh, et puis, c'est un sport où, euh, qui n'empêche pas de grandir. Euh, voilà, c'est souvent, je le dis, moi j'ai, alors moi j'ai mon père qui fait 1m60 et ma mère 1m63, donc j'étais pas destiné à être très grand. <rire> euh, mais euh, voilà, euh, c'est un sport, euh, moi j'ai des copains euh, qui ont démarré. Euh, euh, qui faisait 1m30 au collège et qui maintenant font 1m85, 1m90. Hein, donc euh, donc, ça n'empêche vraiment pas de grandir. Quoi. Ouais on a eu Smith là longtemps, on en parlera d'ailleurs très prochainement sur la chaîne. En fonction du délai de la publication de cette vidéo, je ne sais pas si c'est déjà passé ou si ce sera dans les 15 jours à venir. Mais on va reparler musculation chez les jeunes parce que c'est il y a toujours beaucoup d'idées reçues sur ce, ce sur ce sujet-là. Qui est complètement en opposition avec les résultats scientifiques qu'on a. Donc, mmh. c'est important de rebriefer cette chose là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à Palini. Merci de nous montrer tout ça parce que je pense que c'est aussi intéressant pour les gens de voir qu'ici, il y a un vrai savoir faire, un vrai travail manuel et que, comme tu disais, on n'achète pas, on investit. Et très fier de pouvoir avoir ça en Normandie, et en France, de la super qualité de matériel. Mmh. Eh ben, merci à vous. Pour finir, je voudrais à nouveau remercier Franck, Jason et toute l'équipe de Palini pour leur accueil. J'espère que ce format immersif pourra vous intéresser. Nous avons besoin de vos retours, alors dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous dire quelles entreprises françaises vous aimeriez découvrir dans cette série. De notre côté, c'était un véritable plaisir de voir l'envers du décor de Palini. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut On commence cette série aujourd'hui en Normandie. Oh. <rire> J'ai la bouche toute sèche en fait. <rire> J'arrive pas à parler. Attention à toi, Lily parce que c'est crado. Donc fais gaffe, peut-être. Oh. <rire> je suis une professionnelle de la caméra. <rire> Franchement, oh. je vais changer de métier. Waouh! <rire>